c'est Guidance 2019. Euh, je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux mais là franchement on est à plus de 6000, quasiment 7000 abonnés donc déjà vraiment un grand merci à vous. Euh, ça me fait plaisir, ça m'encourage euh, et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs je... J'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Euh, donc pour 2019, justement, j'ai, en plus du tarot mythique, hein, que je prendrai à nouveau en quatre cartes pour faire janvier et février, euh, on a pris les petites cartes de voyage. Euh, j'ai deux nouveaux jeux, notamment, que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Euh, là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Alors, ça ça s'appelle justement « Le voyage de Ritavent » de Mira et Samuel John Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc, euh, j'ai décidé de, de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, « Aloha, la source du chamanisme avoyen » de Jeanne Ruland. Euh, donc euh, voilà, vous aurez quelques petites nouveautés, et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude vous savez que ces guidances restent générales, il se peut euh, qu'elles ne vous parlent pas trop ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus, Arriver 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Hein. Vous voyez bien de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe lunaire. de toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances pour que vous puissiez les trouver. Voilà, donc écoutez, ben, je, je suis contente, c'est un peu court, mais euh, j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc euh, chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les balances, c'est parti pour votre guidance pour ce début d'année 2019. Alors comme je vous l'ai dit en préambule, j'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes, avec ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février et dernière quinzaine de février. On aura également des messages complémentaires. Alors vous aurez une carte de la loi, une carte des déesses, une du voyage aussi de Ritavon qui a sauté toute seule pendant votre tirage. Il y a pas mal de cartes qui ont sauté aussi, mais bon, elles étaient un petit peu trop nombreuses. Apparemment, votre jeu avait bien envie de parler. On fera également un point Lito et puis on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine. Et là, vous, <rire> ça commence. Vous avez eu deux cartes. Euh, alors c'est assez drôle je trouve parce que ça fait quand même euh, deux guidances d'affilée donc là c'est la troisième où vous avez généralement deux reines d'habitude c'est la reine d'épée avec la reine de coupe et là elles viennent carrément ensemble pour une fois donc jusqu'à maintenant je voyais pas forcément on va dire de, de concurrence entre deux femmes ou de choses comme ça euh, mais à force on pourrait quand même se demander hein. alors après, la Reine d'Épée vient en complément sur la Reine de Denier. Donc, ce n'est pas forcément deux femmes différentes. Euh, ici, ça peut être tout simplement, euh, comment dire, un message complémentaire, entre guillemets, sur la Reine de Denier. Comme ça peut être, là, les Deniers, on est plutôt dans des signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Et là, on est plutôt dans des signes de terre Balance, Gémeaux, Verseau. Donc, ce serait un peu plus votre élément. Euh, mais ici, ça peut être par exemple euh, l'ascendant, ou inversement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément deux femmes différentes. Ça peut être celle-ci, mais qui aurait peut-être tendance euh, à se comporter comme ça. Alors c'est pareil, hein, ça peut peut-être être, être euh, euh, quelqu'un de gémeaux, hein, pour avoir euh, entre guillemets cette ambivalence, donc, donc là on a carrément euh, du rouge, hein, on a du chaud ici, puis là on a plutôt du froid, hein, avec du bleu. C'est assez contrasté, ça pourrait même être limite l'opposé, bien qu'elles ont quand même, malgré tout, des valeurs et des qualités communes. Donc, les denis, ici, on est quand même plutôt sur un aspect financier et matériel. Je vous descends un peu la carte, là, vous voyez, bon... Elle est euh, donc dans le verre, donc dans l'abondance. Elle a un trône en or, un hein, Denis, une couronne en or, une énorme grappe de raisins. Enfin, voilà, elle est bien lotie. Il n'y a pas un nuage derrière. Euh, pour moi, la reine de Denis, c'est la reine de l'abondance. Hein, donc, euh, on peut quand même pas mieux. Pour commencer, d'autant plus si vous êtes une femme ou si vous reconnaissez d'un le féminin sacré, ou ça peut être également une femme extérieure à vous qui a ses énergies. Hein. Ça peut être aussi. Euh, par exemple, deux amis, deux sœurs, euh, une mère et sa fille. Enfin, il peut y avoir vraiment plusieurs combinaisons possibles. Donc, vous verrez bien après chaque avocat où vous vous retrouverez. La reine de deniers, en tout cas, c'est une femme qui est généreuse, stable, sensuelle, réceptive. On retrouve ici omphale, qui veut dire nombril. Et les Grecs considéraient que le siège de la passion, c'était le ventre. C'est une femme qui est plutôt... Euh, dans l'épicurisme, hein, on ne va pas se le cacher, les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair, elle invite à revenir au corps, à profiter de la vie. Euh, mais il faut savoir aussi que si elle en est arrivée là, c'est aussi parce qu'elle a travaillé hein, avant. Ce n'est pas forcément juste une femme matérialiste. Hein. Alors Ça peut être, on va dire, dans son côté un peu plus négatif, ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment euh, dans les apparences, dans la possession. Euh, de bien, etc. Mais, bon, voilà, c'est pas comme ça, moi, généralement, que je la ressens, cette femme. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas du tout l'élément, mais souvent, elle me fait penser à une amie qui est poisson. En tout cas, c'est une femme qui a bien son pouvoir en main, qui a de la force, de la dignité, qui peut même aider souvent les autres à passer des épreuves qui peuvent se révéler même initiatiques. Elle est consciente de ses droits, elle dirige librement son destin, enfin, elle sait où elle va si vous préférez. C'est une femme également pragmatique et qui sait défendre son territoire. C'est une femme qui s'aime en fait, si vous voulez, qui se traite bien. C'est pour ça que je l'aime bien et que je dis que c'est la reine de l'abondance, parce qu'elle est, euh, est pleinement, elle, dans son chakra du cœur. Bon, là, on a plus une couleur, on va dire rouge orangé, donc on serait plus racine sacrée, parce qu'elle est bien ancrée. Hein. Elle a bien compris à quoi lui servait son incarnation. Et même si, bon, on va dire, elle a une bonne situation financière ou un bon niveau de vie, ou peut-être, euh, voilà, euh, qu'elle a gagné plus, on va dire, euh, à ce moment-là, elle aime tout autant les plaisirs simples. Hein. Elle est ancrée, elle est dans la terre, elle veut le meilleur, elle veut être en sécurité, et elle le fait, tout simplement. Donc, c'est peut-être une période aussi où on vous invite, hein, tout simplement, à voir quelles qualités sont dans ces femmes, euh, qui pourrait vous aider, parce que quelque part, si c'est des personnes extérieures à vous, c'est une invitation à développer ces mêmes qualités en vous. Donc elle, grossièrement, elle a bien travaillé, elle a su ce qu'elle a fait, c'est pour ça qu'elle en est là, donc elle peut vous aider. Et maintenant, pour venir sur la reine d'épée, qui elle, on va dire, est plus froide, en tout cas de prime abord, hein, peut paraître un peu plus distante, un peu plus sévère, elle, c'est une guerrière elle lâche rien, euh, elle est hyper perfectionniste, elle est très dure, très exigeante hein, envers elle-même, et puis bon, aussi quelque part envers les autres. Et c'est les taureaux d'ailleurs qui avaient ces deux mêmes reines dans leur jeu. Et le risque, si vous voulez, justement, avec la reine d'épée, c'est d'être un peu trop dure, un peu trop euh, intransigeant, hein, parce qu'elle peut être tranchante aussi, bien veiller à sa communication et elle est plutôt du genre à privilégier, on va dire, l'amitié que la passion. Donc vraiment, c'est des opposés. Alors, c'est pareil, c'est peut-être tout simplement aussi une recherche d'équilibre. Hein. Il y a peut-être une tendance à passer, entre guillemets, d'un extrême à un autre. Ou pour cette reine de Denis, entre guillemets, à faire attention, justement, de prendre les qualités de la reine d'épée, c'est-à-dire de vouloir tendre vers l'excellence, et non de se faire prendre au piège du perfectionnisme. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est bien de vouloir tendre vers le meilleur, mais en exiger trop, et être trop dur, bah c'est trop de toute façon. Donc elle a peut-être aussi beaucoup de travail, hein, elle en ce moment, beaucoup de choses à faire qui nécessitent justement qu'elle ait ce pouvoir de guerrière, qu'elle doive y aller, qu'elle doive peut-être aussi du thé, hein, parce que comme du coup il y a cette idée de dualité avec ces deux reines on pourrait penser aussi qu'il y a un sentiment de lutte intérieure, en tout cas. Et comme vous le savez, l'extérieur est le reflet de l'intérieur, donc bon, peut-être aussi quelque chose contre lequel, on, entre guillemets, on doit lutter, on doit peut-être se montrer aussi plus juste, ou peut-être plus discipliné, plus organisé, plus droite. Peut-être qu'il y a des démarches administratives aussi qui sont à faire. Et à veiller de ne pas tomber dans les extrêmes, mais plutôt de prendre exemple, sur ce qu'elle sait faire, hein, sur ce qu'elle sait maîtriser. Parce que la reine d'épée, clairement, elle n'a pas froid aux yeux, hein, elle. Donc, à voir si c'est euh, deux femmes différentes, si c'est bien euh, la même personne, entre guillemets, euh, avec une certaine tendance, une recherche d'équilibre, ou deux femmes aussi, peut-être, que vous avez rencontrées, tout simplement. Bien que celle-ci avait l'air déjà existante. Alors, on va voir tout de suite la suite, parce que c'est un peu intrigant quand même, votre truc. Alors, là, vous avez... Le 9 de deniers, qui est quand même une super carte. Alors après les deux femmes, là, on a plutôt un homme. Euh, donc les deniers, comme je vous l'ai dit, plutôt des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et toujours sur le même plan. D'ailleurs, lui, vous voyez, hein, il est homme. aussi dans l'abondance, C'est sévère partout. Des grappes de raisin, il en a, même si elles sont un poil plus petites, elles sont quand même généreuses. Des deniers, il en a plein à ses pieds, donc euh, il n'a pas l'air d'être dans le besoin non plus. Donc là, on en est au 9, donc on est quand même plutôt vers la fin de la série. Ici, on est plutôt dans l'accomplissement, dans la satisfaction. On a récolté ce qu'on a semé. Ça peut représenter, par exemple, un projet qui se termine ou une phase de projet, en tout cas, qui est sur le point de s'achever. On peut sortir fier de ce qu'on a fait et du coup, enfin, pouvoir se détendre un petit peu et profiter plus légèrement de la vie ce à quoi vous invitez déjà un petit peu quelque part la reine de denis alors pour certains on peut peut-être même se suffire à soi-même hein, tellement on est quelque part un peu dans le contentement donc faites attention je vais pas dire tant à l'humidité mais de de rester un peu seul on va dire sur votre petit nuage euh, l'énergie d'abondance comme toutes les énergies d'ailleurs euh, faut qu'elle circule donc Ok, vous avez gagné, mais c'est bien aussi de le partager. Puis bon, de toute façon, célébrer, vivre certains moments, c'est sympa aussi en bonne compagnie. Alors après, pas forcément que amoureuse. Hein. Ça peut être des amis, de la famille. Parce que si vous voulez, ça pourrait presque pousser à un petit peu d'égoïsme en fait. Mais voilà, c'est toute, toute somme relative. C'est juste qu'avec tout le travail que vous avez fait avant, ça vous a vraiment renforcé au niveau du plexus, au niveau de votre confiance, de votre identité, de vos qualités. Et puis c'est bien normal aussi d'être content de soi. Euh, voilà, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, ça fait plaisir. Et là, vous en êtes à un point où euh, ce que les autres peuvent penser, vous vous en fichez. Vous pouvez être très populaire pour certains, euh, ressentir beaucoup d'harmonie pour d'autres être en bonne santé, ce que je vous souhaite à tous, hein, de toute façon. Et puis, ça peut parler aussi du coup de déménagement, parce que, bah, quelque part, comme ici, il y a les moyens qui sont là, bah, forcément, c'est plus facile d'envisager quelque chose comme ça. En tout cas, de se sentir moins limité. Alors, après, on parle de déménagement, ça peut être aussi d'autres choses. Vous pouvez être en train de clore un projet, et du coup, ce que vous avez, entre guillemets, récolté, mis de côté, etc., vous allez peut-être pouvoir le réinvestir aussi après dans quelque chose de nouveau. Ça va peut-être vous permettre de tenter quelque chose que vous n'aviez pas pu faire jusqu'à maintenant, peut-être parce que vous n'aviez pas aussi les moyens ou que vous ne l'étiez pas permis, tout simplement. Et puis là, du coup, ça va pouvoir devenir possible. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on a un homme, donc... Euh... Donc, à voir après aussi quel rapport cet homme-là entretient, on va dire, avec ces deux femmes, ou cette femme. Hein. Vous me redirez, quoi qu'il en soit, lui, il est quand même plutôt tourné vers l'avenir. Hein. Donc, on va voir la suite de votre tirage. Vous avez en oh, haut, superbe. L'as de coupe, Aphrodite en personne, encore une femme. L'As, un nouveau début, hein, quand je vous disais aussi que justement, on arrive ici en fin de cycle, bah, là c'est confirmé, on en a un nouveau qui se propose à vous et pas des moindres. Puisque les couples, là, on est plutôt sur un plan relationnel, sentimental. Les couples, ça peut représenter des signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Oui, alors, dans le doute, je vous le redis, quand j'énonce des signes, etc., ça peut être aussi bien le signe solaire qu'ascendant ou lunaire. Hein, de vous, d'une autre personne, vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, donc, nouveau début, recommencement, peut-être aussi pour certains, mais en tout cas, il y a une nouvelle phase qui, ici, est amenée. Vous voyez, il y a une coupe qui est juste gigantesque. Hein, euh, promesse... Euh, de toutes les possibilités aussi qui sont à venir et qu'on va pouvoir verser dedans. Donc, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être le début d'une histoire, ça peut être également juste des sentiments qui commencent à émerger, mais il n'y a pas forcément encore tout de suite de relation. Alors voilà, bon, comme on a quand même deux rênes, enfin, on pourrait supposer que ben, c'est la vôtre, hein, peut-être euh, que vous avez envie de recommencer quelque chose avec cette personne ou de passer à une étape de votre relation amoureuse, on va dire supérieure, que ça va pouvoir ouvrir une nouvelle phase, quoi, tout simplement, de votre histoire, à ressentir même peut-être des émotions justement que vous aviez pu avoir au début quand vous vous étiez rencontré ou des toutes nouvelles parce que la situation a changé, donc. On parlait de déménagement, par exemple, tout à l'heure ici. Forcément, si vous décidez d'emménager ensemble, ça change la situation, ça fait passer à un autre niveau. On peut parler également aussi de naissance. Alors, peut-être qu'il y en a aussi qui peuvent avoir des, des projets de maternité. Quoi qu'il en soit, si jamais il y en a qui hésitent, bon, a priori, la décision est prise. Donc, c'est quand même plutôt chouette, hein, parce que ça veut dire que vous allez avoir encore de belles choses à vivre au niveau relationnel. Maintenant, ça pourra être aussi d'autres personnes. Et dans ce cas-là, ça voudrait peut-être dire qu'une bah, nouvelle amitié, par exemple, s'est créée, euh, de nouveaux liens euh, ou d'anciens, peut-être aussi, se sont transformés et permettent justement une meilleure relation. Donc bon, dans tous les cas, vous êtes quand même gagnant. Après, Aphrodite, euh, c'est la déesse de l'amour, de la joie, c'est l'essence du féminin sacré. Alors peut-être aussi que certains ou certaines y sont invités c'est-à-dire aller davantage vers des qualités d'intuition, de réception, de douceur, de se montrer un peu plus mère, on va dire. Mais après, il ne faudra pas oublier non plus qu'Aphrodite, euh, euh, elle avait pu se montrer aussi jalouse, rancunière, vaniteuse, menteuse, paresseuse, qu'elle n'est pas non plus complètement parfaite, hein, Je dis, c'est comme tout, de toute façon, il y a des bons et des mauvais aspects, on va dire, à tout. Mais là, honnêtement, je le sens quand même plutôt positive. C'était juste histoire de vous dire que l'amour pouvait rendre aveugle. Donc, voilà, sachez garder les yeux ouverts, faire preuve d'amour, de bienveillance et de compassion, ce qui sont aussi les qualités de la mère, du féminin sacré. Et ça devrait plutôt être pas mal. Et on va voir justement ce que ça donne derrière. Alors, eh ben, nous avons la lune alors, la lune qui représente le signe des poissons, une arcane majeure, et qui représente également aussi la famille. Donc, on a quand même plutôt quelque chose, on va dire, de constructif, vous voyez, hein, derrière. Peut-être que certains, justement, auront envie de fonder, enfin, une famille, hein, parce que la lune, bah, le féminin sacré, on y est aussi. On a encore cet aspect par rapport à la mer, hein, c'est quand même elle qui régit les marées tout ce qui se rapporte au cycle en fait. D'ailleurs, ça peut être assez intéressant parfois de savoir observer ces cycles parce que bah, ça peut permettre de, de comprendre que, ben bah, voilà, il y a des périodes où on sait qu'on va être plutôt entre guillemets de, de telle humeur ou qu'on sera peut-être plus fatigué ou on sera peut-être plus dans l'introspection à ce moment-là ou au contraire, ça sera peut-être plus une phase d'action. Ça peut être intéressant et pratique dans la vie aussi. Parce que forcément, se programmer des jours où vous n'avez pas les énergies pour sera un peu plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire Et puis c'est bien aussi de comprendre que en perpétuel mouvement, et heureusement ça prouve que ça évolue, que ça change, que ce n'est pas toujours la même chose, sinon ce sera ennuyeux. Donc le féminin sacré, là, je trouve que c'est quand même bien présent. Hein. Là vous avez quand même quatre femmes hein, sur cinq cartes. D'ailleurs, question intuition, la lune, c'est vraiment super hein, comme carte. Il y en a peut-être justement qui vont avoir des messages entre guillemets plus particuliers ou, euh, ou sous une forme qui n'avait peut-être pas encore assez, où ça va être, on va dire, un peu plus marquant que les précédents. Ça peut vraiment être une bonne période hein, ici pour en recevoir. D'ailleurs, vous serez peut-être plus fortement impacté par la lunaison qui aura lieu pendant cette quinzaine. Et je vous invite à la méditation, hein, bien sûr, et encore plus particulièrement justement quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, parce que les vibrations sont beaucoup plus hautes. Vous pouvez peut-être aussi avoir pour certains des rêves prémonitoires ou des informations, en tout cas via vos rêves, donc veillez-y également. Alors, à voir aussi que, comme on dit depuis le début, il y a des bons et il y a des mauvais côtés à tout. La lune, autant vous pouvez justement avoir, entre guillemets, des éclairs de lucidité, des prises de conscience, euh, vous savez, ces petits tilts-là euh, qui nous manquaient pour que vraiment, voilà, ça fasse le travail. Ben, c'est tout autant possible que quelque part aussi d'être dans la confusion, dans le brouillard, et de manquer des fois justement de cette clarté. Parce que la lune, on dit aussi quelque part, c'est la reine des illusions. Elle peut venir fausser aussi ce que l'on pense être, c'est pour ça que c'est important de bien veiller à son mental à ce moment-là et être bien ancré, à être bien centré dans votre cœur, parce que sinon vous pourriez vous faire des films partir dans des trucs qui n'ont absolument pas lieu d'être et regardez peut-être aussi les énergies entre guillemets du moment, parce que plus on est dans la spiritualité, plus normalement on travaille, on va dire sur notre taux vibratoire, on l'augmente etc. et du coup on devient également beaucoup plus sensible. Ce qui fait que des fois, on ressent certaines choses qui ne nous appartiennent pas. Donc ça, apprenez aussi à bien faire cette distinction. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut avoir l'impression d'être triste, d'être mélancolique ou d'être énervé ou ceci ou cela. Et en fait, c'est parce que on est raccroché aux énergies générales, collectives. Et souvent, on les même avant le jour même, on va dire, de la lunaison. De toute façon, c'est... Jamais, entre guillemets, juste à ce moment-là, à cette heure-là, etc., et puis pas une minute de plus ou de moins. Ça commence déjà avant, c'est amené, ça atteint son paroxysme à ce moment-là, et ensuite, ça redescend. D'ailleurs, quand je vous disais que s'il ne se passait jamais rien, et que si tout était plat, euh, ce serait ennuyeux, ben, la lune, justement, elle amène beaucoup de créativité. Hein, donc, si jamais il y en manquait un petit peu, vous y êtes invité également avec cette carte. Donc faites attention ici, si jamais vous avez des doutes, ne laissez pas entre guillemets les mauvais côtés de la Lune les amplifier, mais voir plutôt ce qu'ils soulèvent en réalité comme questionnement, comme peur, etc. Et puis là ici, on a du blanc, on a cet aspect de mer, donc d'eau qui revient pas mal aussi. Le blanc, c'est la couleur de la purification. Donc il y en a peut-être aussi qui devraient prendre des bons bains de mer, où vous mettez du gros sel, si possible de mer, dans votre bain, pour vous nettoyer un petit peu. Puis je pense que ça vous sera d'autant plus profitable que justement vous commencez quelque chose de nouveau. Donc autant faire place nette et virer entre guillemets quelque part ce qui pourrait poser problème, ou retenir, ou bloquer. Pour ceux qui avaient des projets bébés, bon ben bah, voilà, hein, c'est à nouveau confirmé. Si ce n'est pas une naissance comme c'était déjà évoqué. Après ça peut être aussi tout simplement... Un moment de gestation, hein, ça représente aussi quelque part de la patience, la lune. Justement, le temps de mettre au clair ce qui doit l'être. Peut-être parce que ça n'a pas été fait avant ou pas complètement. Ou parce qu'on se rend compte que, bah justement, si on a envie de mettre toutes les chances de notre côté, il serait temps justement de faire ce travail-là pour que tout se passe au mieux. Hein. Bon, Là, c'est vrai qu'on est quand même plutôt dans les émotions, plutôt dans le relationnel. Maintenant, ce n'est pas forcément qu'un enfant, une famille, etc. Ça peut être un nouveau projet pour lequel vous allez devoir vous montrer créatif. Vous allez peut-être aussi rencontrer tout simplement une personne qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire bien connectée. Enfin, on peut penser à être médium, hein, par exemple, ou à quelqu'un en tout cas de créatif euh, pour vous aider, par exemple, pour un projet. Il peut y avoir aussi euh, une association. Hein. Il y a vraiment un beau lien, en tout cas ici, qui commence. Et si vous êtes célibataire, il y a de belles promesses aussi. Hein. Là, que vous soyez en couple ou pas, euh, c'est quand même plutôt chouette. On va voir ce que ça donne en message complémentaire. Alors, on va venir ici sur la reine de deniers. Je ne donnerai pas la reine d'épée parce qu'elle vient, elle, pour moi, en complément. Euh, donc, d'abord, pour certains, meilleure nuit pour une femme, sauf si elle a des soucis d'argent ou lié au foyer, ça peut être un manque de sens concret, des problèmes d'humidité dans la maison. Pour d'autres, peur pour la santé d'un proche, notamment une femme de la famille, alors ça peut être votre mère, votre soeur, votre cousine, hein, vous avez compris. Pour d'autres encore, un très fort attachement à ses racines familiales, son terroir, mais pas d'ambition, du conservatisme et de la passivité. Elle peut avoir besoin d'être sécurisée aussi par sa mère ou sa belle-mère, hein, d'un point de vue matériel. Pour d'autres, héritage familial, dont peut-être maternel, surtout d'un point de vue immobilier. Pour d'autres encore, goût pour la campagne en hiver ou de la montagne. Et puis enfin, conception, naissance d'une fille, essence de l'éducation. On va venir ici maintenant sur le 9 de denier. Pour certains possibilité enfin de se détendre, de retrouver le sommeil, une bonne attente avec les siens au niveau matériel, ou un sentiment en tout cas d'être apprécié dans son travail, alors pour certains notamment commercial, ou ça peut être aussi une notoriété tardive dans un secteur artistique, ésotérique, spirituel. Pour d'autres, fin de longs problèmes de santé pour des proches, peut y avoir une guérison, alors pour d'autres il peut y avoir une conception qui, se fait attendre ou une grossesse qui peut se montrer fatigante. Pour d'autres encore, ça peut être le départ du foyer parental, la fin d'une prise en charge familiale de soutien financier, si ce n'est commercial. Pour d'autres, ça peut être des retards dans la construction ou dans la rénovation d'un domicile. Ça peut être aussi un héritage lent reporté. Ça peut être aussi parfois la perte du sens concret et des affaires. Et pour finir, on peut parler aussi de promenade dans la nature fortement régénératrice, surtout en hiver. Ce qui est la période, donc ça tombe bien, hein, vous voyez, vous pouvez être tout simplement juste invité à ça. On va voir maintenant ici avec l'as de coupe renouveau conjugal ou familial, amour, bonheur, chaleur, confiance, réconciliation, retrouvailles, intégration ou réintégration, conception, naissance ou fiançailles, mariage. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt parti sur de bons auspices, hein, ici. Pour d'autres encore, par votre grand sens de la famille, on peut inviter et réunir les siens autour de soi lors d'une grande fête. Hein. Ça peut être un anniversaire, une commémoration, un baptême, une pendaison de crémaillère, vous verrez bien. Pour d'autres, on vous parle de déménagement, de réception d'un domicile par la famille, si ce n'est rénovation, décoration, voire cocooning. Et puis enfin pour certains ça peut être la reconnaissance par la famille d'une vocation artistique, religieuse, ésotérique ou spirituelle. Ou être populaire. On va voir maintenant quelle carte vous avez vu avec la loi et vous vous avez eu Aumakua, je ne sais pas si je prononce bien mais j'espère. Sinon pardonnez-moi, moi, moi supérieur ancêtre. Je vous rends hommage à Aumakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. » Alors, bon, on va la mettre là, tiens. Alors, hop, On a du beau rose, là. Hein chakra du cœur aussi. Ah, oui, forcément sur le de denier. Et c'est les Gémeaux aussi euh, qui l ont vu cette carte euh, pour ce début d'année. Donc là, ici, on vous parle des aînés, des parents, des ancêtres, des êtres dignes de confiance, qui peuvent être également des purs esprits, des sages anciens et qui ont justement ouvert la voie de l'amour inconditionnel. Vers l'âme également, parce qu'on vous parle ici de moi supérieur, donc c'est notre meilleure version de nous-mêmes, celle qui n'a pas de corps physique, mais qui est en lien, elle, avec tout, avec tout l'univers, avec toutes les autres âmes. Et on vient vous dire ici que à chaque fois qu'il y avait une cérémonie, ils y étaient conviés par les Hawaïens. Comme on parlait aussi de cérémonie ou de fête, en tout cas pour vous, ça peut être aussi un beau bon moment. De la même manière, vous pouvez leur demander aussi leur bénédiction, comme vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, pour justement aussi mettre leurs conseils à vider, leur sagesse à profit. Vous pouvez voir par exemple dans vos schémas, dans vos lignées, comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez eu par exemple des couples heureux et voir ce qui a pu fonctionner peut-être aussi pour eux. Et d'ailleurs, selon les Havoyens, se souvenir des forces, des sens ça peut permettre de soigner ses racines et ses ailes. Le chakra du cœur, donc, étant bien sûr la couleur de l'abondance, mais également de la guérison, ça pourrait être pas mal aussi. Et je pense qu'ils vous seront d'autant plus utiles, peut-être même à cette période, où déjà vous aurez une meilleure connexion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, si vous voulez, entre guillemets, on va dire rentrer en contact avec eux. Alors, par pitié, ne jamais utiliser lui pour ça. Alors, si vous voulez rentrer en communication avec eux, posez des questions par exemple par oui ou par non. Et essayez de voir euh, avec une question, on va dire type, dont vous connaissez la réponse, de quelle manière, par exemple, ils peuvent vous répondre. Moi, je sais que ça va être un souffle de l'oreille, d'autres, ça va peut-être être un picotement, d'autres, ça va peut-être être de la chaleur. Vous pouvez essayer d'écrire aussi, de faire de l'écriture intuitive et de voir ce qui vous vient. Vous pouvez méditer et les inviter à venir dans cette méditation pour vous transmettre quelque chose ou dans vos rêves. Il y a vraiment plein de moyens. Et puis, si vous voulez leur rendre hommage, vous pouvez leur faire des offrandes, vous pouvez leur dédier cette chanson, cette danse, ceci ou cela. Donc, il y en a peut-être qui auront davantage, on va dire de chance, en début d'année, d'être connecté avec eux, de recevoir des messages de certains d'entre eux, peut-être même qu'ils n'avaient pas euh, eu jusqu'à maintenant. Je vous le souhaite, en tout cas, sincèrement. D'ailleurs, ici, ce sera peut-être plutôt euh, des guides féminins. Hein, ça pourrait être votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre tante. Euh, si jamais c'est le cas, je veux bien que vous me le disiez, tiens. Je vais vous donner maintenant l'exercice qui est donné avec cette carte. Souvent, nous ne connaissons au mieux que trois générations de nos ancêtres. Mais il existe des forces qui étaient présentes sur Terre dans toute leur énergie et qui nous accompagnent toujours, qui ont la capacité de nous être transmises depuis le monde spirituel. Visitez votre jardin intérieur. Laissez vos esprits vous guider jusqu'à la porte de vos ancêtres. Voyez qui se présente à vous et ce qu'ils désirent vous apprendre, vous transmettre ou vous donner sur votre chemin. Applorez à, à de bénir votre situation et écoutez ce qu'il faut faire. Une profonde guérison pourrait ainsi se produire. Allumez une bougie pour vos ancêtres et célébrez-les. Il existe de nombreuses façons de maintenir le lien avec eux. Et l'affirmation qui est donnée, je bénis ceux qui sont venus avant moi et m'ont ouvert la voie. Et je vais également vous montrer la carte qui était au fond du paquet quand j'ai fait le tirage. Et vous avez eu... Manawa, Endurance, Patience. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Et ça, ça revient un petit peu quelque part sur les qualités de la reine d'épée, à savoir que la persévérance et l'endurance, elles l'ont toutes les deux. Hein. Et puis, on vous parlait aussi de Patience ici avec la Lune. D'ailleurs, je vais la mettre là. Donc, voilà. Garder confiance. Restez centré dans votre cœur, ne vous laissez pas prendre au piège, entre guillemets, des mauvais aspects de la lune, de la confusion que peut apporter parfois la lune. Faites appel peut-être plutôt à cet animal totem pour rester justement bien ancré, être dans le moment présent. D'ailleurs, le taureau, il est relié à la planète Vénus, qui est comme vous savez aussi, la planète de l'amour, pour ne rien gâcher. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les déesses. Et vous avez eu Sulis, plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Donc l'eau quand même est hyper présente. Je me demande si vous ne l'aviez pas déjà eue d'ailleurs cette carte, je ne sais plus. En plus elle tombe bien là justement avec Aphrodite. Donc n'hésitez pas aussi avec tout ce qui est hydrothérapie, je vous parlais de bain tout à l'heure. Je vous parlais plus particulièrement de bains purifiants, mais vous pouvez vous faire aussi des bains magiques, avec des huiles essentielles, avec des fleurs dedans. Vous pouvez aller dans des termes, vous rapprocher d'un plan d'eau, partir en vacances, je vous le souhaite aussi. Ça peut faire du bien. Voilà, il y a plusieurs possibilités qui sont amenées avec cette carte. Et puis, comme je vous le disais, l'eau a des vertus nettoyantes. Donc peut-être que certains aussi auront euh, bah des larmes qui vont sortir parce qu'il y a quelque chose qui avait été retenu jusque-là et qui a besoin de sortir. Donc si jamais c'est le cas, voyez-le davantage comme une guérison. Si ça sort, c'est plus en vous. Et c'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qui se nettoie, qui se libère justement. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette déesse solaire et celtique parce qu'elle peut aussi vous aider dans l'organisation de votre emploi du temps ou dans vos finances, surtout si vous avez le but de voyager vers un plan d'eau. Et d'ailleurs, en parlant d'eau, je vous conseille aussi de magnétiser votre eau, de faire en sorte de la purifier, sachant que vous en buvez tous les jours, que votre corps est composé quand même à plus de 80% d'eau. C'est quelque chose aussi qui peut jouer pour votre bonne santé. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Allez faire une promenade méditative près de l'eau. « Prenez des vacances près de l'océan, déménagez votre foyer plus près d'un point d'eau, nagez, incorporez du sel de mer à votre bain pour détoxifier sur le plan physique comme sur le plan énergétique, et buvez de l'eau. » Alors oui, peut-être aussi que certains n'en boivent pas assez. Hein. D'ailleurs ici, vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de tendance, euh, là ici par exemple, c'est des Arctiques. Bon, Il y a quand même de l'eau qui a l'air de sortir de sa jarre, mais bon, hein. Euh, limite, elle est en train de vider les dernières réserves. Donc, pensez aussi à bien vous hydrater, c'est important pour la régénération de votre corps. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec le voyage de rite avant, que j'avais posté avant sur mon groupe et sur ma page Facebook, comme d'habitude, et Instagram également. Et votre carte, vous, elle a carrément sauté. Alors, ça me fait assez rire, parce que sur toutes les cartes qu'il y a, euh, de voir qu'il y en a quand même certaines qui reviennent dans plusieurs guidances. Là notamment, c'était les Capricornes et les Cancers qui l'ont eu. Et comme eux, vous avez eu l'arbre de vie, unification. Donc, elle est vraiment jolie. Comme on parle du lion aussi, hein, je pense que c'est pas mal. De lignée aussi, quand on parle aussi de l'arbre géanalogique, hein. ça fait aussi un petit lien avec ça. Et on vient vous dire avec cette carte que on peut voir souvent sur notre chemin bien des obstacles qui sont en réalité générés par des incompréhensions des règles de l'univers. C'est-à-dire de se croire mettre à bord et dès qu'il y a des situations un peu inhabituelles ou qui nous font sortir de notre zone de confort, on peut se sentir un peu perdu, confus, désemparé. Bon là je crois que ça revient un petit peu aussi sur, sur la lune et puis bah, justement par cette nouvelle étape qui est franchie avec l'as de coupe, qui forcément, étant nouvelle, peut faire peur aussi hein, à certains et les sortir aussi de leur sécurité. Mais on vous rappelle que quand vous êtes dans cet état, c'est comme si vous étiez divisé. Et vous voyez comme c'est marrant qu'ici, on est deux personnes qui peuvent être peut-être la même, justement. Ça peut être deux parties d'elles-mêmes ou une tendance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, il y a besoin justement de réunifier, de ne être dans deux extrêmes, froid chaud. Mais de revenir et de, bah de me faire un beau violet, hein. normalement le rouge et le bleu, c'est ce que ça donne, hein, en couleur et c'est ce qu'on a quand même pas mal ici. Alors quand on est divisé, ça peut être en fait tout simplement parce qu'on a des croyances qui s'opposent, alors il y en a peut-être qui sont conscientes, d'autres inconscientes. Ici, on a peut-être envie d'être en sécurité, de, de profiter de la vie, etc. Mais d'un autre côté, euh, on est encore beaucoup trop exigeant et dur, on va dire peut-être, avec soi-même et on n'arrive pas à se détendre ou à s'offrir forcément ces moments-là dont on aurait besoin, par exemple. Donc vous pouvez, par exemple, refaire le point sur vos croyances et voir s'il n'y n'a pas justement qui sont en contradiction et essayer de régler ce problème, puisque nos actions découlent de notre pensée. Donc notre manière de vivre dépend de notre croyance. Alors après, ça peut être aussi... Euh, un déséquilibre au niveau des différents corps hein, physique, émotionnel, mental ou les autres corps subtils et on vous ramène forcément ici à l'idée de 1, de vous réaligner avec votre âme pour être plus en adéquation avec ce que vous voulez vraiment et du coup pouvoir également le permettre dans votre vie parce que si vous êtes divisé, l'extérieur par effet miroir risque de l'être aussi et on vous propose encore du 1 ici. Et peut-être aussi pour certains de comprendre davantage qu'ils font partie d'un tout. Donc veillez bien à rester au calme et au clair avec vous. Alors je vais vous donner un petit exercice qui est donné avec cette carte. Ferme les yeux, concentre-toi sur ton souffle et laisse-le s'élever en toi comme une colonne de lumière le long de ta colonne vertébrale jusqu'à illuminer ton cerveau. Puis, dans une expiration, laisse-le redescendre et tu seras purifié. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire dès que vous en sentez le besoin. Maintenant, les termes positifs qui sont avec cette carte sont les suivants. Élévation, connaissance, exploration, découverte, unification, guérison. Et puis maintenant, les termes négatifs, c'est-à-dire ceux auxquels il faut veiller et faire attention, c'est la descente, l'ignorance, la chute, l'attention et l'éparpillement. D'autant que là, ce qui vous est proposé, c'est plutôt l'élévation. Hein, donc, ça serait vraiment dommage. On va faire maintenant un petit point litho. Donc, on va commencer ici par le chakra racine, avec ici du jaspe rouge, même s'il a l'air bien orange, une cornaline. Au niveau du plexus qui ressort aussi quand même, vous avez un œil de tigre que quasiment tout le monde a eu pour sa guidance. Donc, pas de raison, vous aussi, je vous le dis. L'œil de tigre, ça peut protéger en renvoyant négatif à son expéditeur. Bon, transmutation serait mieux, mais du coup, il faut y faire attention parce que si jamais vous avez, entre guillemets, euh, des paroles ou, ou des pensées négatives envers vous, bah, vous allez vous les renvoyer aussi. Ce serait un petit peu dommage. Au niveau de la créativité, vous avez eu un œil de fer qui a voulu venir. Ici, on a la pierre des alchimistes. On a une merlinite. Donc euh, transmutation, il y a une pierre de Sintamani, une obsidienne éux céleste. Hein, là où vous avez quand même aussi euh, pas mal de pierres de protection, je trouve quand même par rapport aux autres. Bon là, il y a un petit œil de Saint Lucie qui a voulu venir. On revient ici maintenant chakra du cœur. Euh, ça c'est du rubis vert. Alors, euh, voilà. Euh, on a également une tourmaline melon d'eau. Ensuite, on a une rhodonite. On passe ensuite au chakra de la gorge avec ici une labradorite, une larimare, une angélite. Après, ça c'est une calcédoine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des cristaux de roche, donc des cristaux lodonites, Et puis des petits coquillages. Et puis pour finir avec le chakra coronal, forcément l'améthyste. Hein, ça, ça pourra vous aider aussi à y voir beaucoup plus clair. Hein. Alors, on va passer maintenant à vos fleurs de Bac. Alors, pour ceux qui me découvrent seulement et qui ne savent pas ce que c'est que les fleurs de Bac, euh, comment les utiliser, etc., je mets toujours un lien en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez justement avoir davantage d'informations dessus, si ça vous intéresse. Maintenant, en accord avec vos guides et avec les miens, pour le mois de janvier, vous avez eu Verveine, même chose en français que je ne peux pas vous montrer comme la deuxième parce que je ne les ai pas. Donc Verveine, V-E-R-V-E-I-N, E, -R -V -E, -I -N, e hein, en français aussi au bout sinon. Alors, c'est une fleur qui pourra vous apporter du calme, de la modération, de la tolérance, être plutôt que faire. Elle vous aidera aussi à proposer et à laisser l'autre disposer, à être dans une écoute attentive des autres. Et elle vous permettra également de lutter contre l'autopression, le stress, le surmenage et ou le fait de vouloir convertir tout le monde sans cesse à sa cause. Et la fleur que vous avez eue pour le mois de février, c'est scleranthus ou Sclerante en français, S-C-L-E-R-A-N-T-H-U-S, -E qui elle vous apportera davantage de capacité à choisir et à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à vous donner de la clarté et de la détermination. Elle vous apportera aussi davantage de détachement, à savoir prendre du recul pour mieux voir l'ensemble du puzzle. Elle vous donnera également un sentiment d'unité intérieure par de l'équilibre et de la stabilité. Puis du coup, elle vous aidera à lutter contre les hésitations, la dualité et ou l'inconstance. Donc je trouve qu'elles vont relativement bien pour vous aussi ici. Je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivie jusqu'au bout. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui s'en vient, puis qui a l'air plutôt de bien commencer aussi pour vous. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Je vous remercie aussi pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens que je suis toujours contente de retrouver. Et puis, bah, je vous dis à bientôt les balances. Namasté